Ou Zakinexi, l'Ovalo, c'est la passe pour ni. Il est facile. Il y a facile. Il y a facile. Il y a un problème dans Congo. Beaucoup d'argent dans le poisson, comme tous les Grecs qui sont venus à l'époque, tous les Juifs qui sont venus. Quand Hitler s'attaquait. À la communauté juive. Donc, c'est à ce moment-là que mon père a dit, a dit fuir. Il a fui donc de Rhodes, là où il était. Il s'est retrouvé au Congo, il est passé par le Maroc, tout ça. Et donc, c'est quelqu'un qui a perdu ses parents très jeunes, à l'âge de 19 ans, dans le camp de concentration. Je vais vous raconter une histoire vraie. Oui. Et je prends un journaliste à témoin, il dit Kabil. 2004. 2004, Katumbi, il est rentré au pays. Il est poursuivi en Zambie pour fraude et corruption en complicité avec l'ancien président Chiluba qui était, entre parenthèses, son cousin et par qui il avait eu la nationalité zambienne. On le cite dans le journal Étendard de Michel Monansompo, qui est à son âme, président de l'UMPC. L'Étendard, on m'amène le journal, j'étais à la radio Mosaïque, j'ai fait la revue de presse. Là, à Lubumbashi. À Lubumbashi. Mmh. Où j'ai lu cet article-là. Il m'envoie le journaliste sportif, Eddie Kabelou que beaucoup connaissent. Appelez-moi Joël. Katoumi m'a reçu avec un revolver sur la table. Vous, Joël Kadé. Joël Kadé Ndanga. Authentique. Là, il, est dit il était gouverneur, il était... Non, non, le président de Ndang est dans ses affaires. Okay. Sur le faux il m'a reçu. Vous pouvez demander à Eddie Kabelou, il vous le dira. J'ai dit, le revolver sous la table, il me dit, monsieur, vous devriez aller démentir cette information-là. Or, médias zambiens, tout le monde en parlait. Il était poursuivi. Il fallait qu'on puisse l'extrader. Et le gouvernement zambien avait demandé qu'on extrade son citoyen zambien pour okay. aller comparer devant le cours des tribunaux. Mon frère, moi je lui dis, c'était une semaine de mon mariage. Je lui ai dit, je ne peux pas démentir une information dont je ne suis pas auteur. Demandez au journal que le journal demande ou adressez votre droit de réponse au journal. Comme ça, on m'enverra le même journal. J'ai référé la revue de presse quant à ce. Non, monsieur, vous devriez aller démentir. On vous aurait affaire à moi. Je suis rentré, j'étais encore tout petit, le mariage dans une semaine, tout tremblotant. Je suis allé pour dire non, c'est faux. <rire> Moïse Katoumbi. A qui nous Laurent Désiré Kabine A quelques fois dans la Zambie, qui dans la Zambie, à Salipe à Zambien. Pour nous, si on a dans, dans la Zambie est toujours doutée, si que, nous ne pouvons à à Jekamine, et à parce que la Zambie, c'est il faut foutre. Jekamine, a quelque chose, c'est un peu ça, mais à c'est à témoigner. comme ça, euh, il était là. Il était là. Mais il Moïse. a un un de la vie zambienne. Il y a Zambie. a Il y a un de la vie zambienne. a le côté de la ville, le de à Congo est a Congo est foutu mais le faut tout a il la corruption, y simba a Zongaki, Shusuta, akufi. A komi yawa. est faut que ça avec nous, et que nous sommes venus à la ville, et que Bande est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir, vous Présence Première nouvelle, moi je n'ai pas été à la porte de Monsieur Katoumbi pour solliciter quoi que ce soit. Non mais votre un... présence au sein de l'Union Sacrée euh, choque euh, les Katoumbi. Je suis un Congolais de père et de mère. Katoumbi est un Congolais. Il fait ce qu'il veut. Convaincu sur un programme qu'il avait, mais quelle n'a pas été notre déception. Il est en train de miséler aussi des journalistes, ceux qui ne sont pas avec lui sont ses ennemis. Il préfère des gens qui les flattent à la longueur de la journée. Mais il est quand même extrêmement populaire. Est-ce que quelqu'un peut demander Non, il faut pas confondre être populiste et être populaire. Vous comprenez C'est ça les problèmes. Il confond et les foot, et la politique, et tout ce qu'il fait comme un Tralala. Il le met ensemble et il pense effectivement qu'il est euh, euh, populaire. Le tournage de l'interview est filmé par un collaborateur de Mouyambo qui le trahira le soir même en transmettant ses images au gouverneur. Moïse fait immédiatement diffuser cette interview sur plusieurs chaînes de télévision locales. Le lendemain, à l'aube, ces fanatiques en colère convergent vers la maison et les bureaux de Jean-Claude Bouillardot. fanatiques du tout-puissant Mazembe ont opéré sous le regard impassible de la police. Jean-Claude Mouyambo ne peut que constater les dégâts provoqués par les partisans de Moïse. La milice de Moïse, ce sont des, sont des fanatiques des Mazembe... Qui constitue des jeunes gens qui n'ont pas éduqué, qui n'ont pas d'emploi, que Moïse entretient en leur donnant des dons, en leur donnant des avantages. Et lorsque vous émettez un avis contraire à celui de Moïse, en tout cas, sauf toi qui payes. Un bon politicien, c'est lui qui accepte la critique. Quand on n'accepte pas la critique, on n'est pas un bon politicien. Il ne veut pas répondre par la violence, surtout à une critique politique. À l'appui. Ngai ndenge nga na zaboye batuni ngai kombo papa no nda koroba maramoko bwana mzuri na doutete O Oh koko lini, kabamba wa milambo Suko yepa pe abote na bi Donc je je vais citer facilement na autre cité yango Mama no nani Lusamba nze O ya bote nani nze ba kadium Yepe wakotu na rabini michabu. Dango na zo tanga ngo jene pa. Menako chera bino video mwoko boka mwa. Tango to insista ka. To yebi. Nanigena cha video. Ya. Fayulu madidi. Bakende ki kosa la konferansi la bango na muzitu devant les étudiants. Ceux qui avaient étudié à Solo, je ne sais pas. Bah, il y a et un zème. Et, dans mon Et, l'oba na mono occupant, il Fayoul s'est retrouvé dépourvu de défense. Mousitoumba, je ne répondre à la place à Fayoul. Nous vous comprendre Ayebi kimbala te, Bala moko wapone na kimbala. Bango pe balali pongi te. Balomimbo oloko la yebi koloba mono kwa te. totika. Ba se, Papa na yonani. Ba na zemu. Fayulu abosa ni papa. Atangi moko. abosani kaka na zegondu. Atangi kombo msusu. Bandeko, Tokoki ko zala infiltré na niveau ti. Tokoki ko permettre te ke to zalana air er président de la République ya boyeti. Aucun de pa y boyet. candidat président de la République quatre passeports. Non, on ne mérite pas ça. Ba technicien baza wana. Diakanoa na wana. Bote langay veter ouyo. Yafayulu batuba yoka bango moko. Ndenge mutozo bosa nakombo ya papa na yi. Conclusion Naope samino apre vete. Tatana nga yi. Chef sayulu Gerard Maguya. Gerard Nga Myaga. Sayulu Gerard Nga Myaga. Abosa ni paske bazala ki koyebi sa ye nzelan nzelan. Alors, comme vous avez à Alors, un a travailler dans la banine, il y a, a, a un enfant ne peut pas oublier le nom de son père, pas du tout. il a un enfant ne peut pas oublier le nom de son père, pas le monde. Je des écoles catholiques répertoriées comme fonctionnant avec de faux arrêtés ministériels. La SEMCO s'explique. Pour la SEMCO, depuis que je suis en train de créer une école pour que je suis en train de faire l'État, je répondre à l'État. Bafanda ba réfléchir, ni, ba ba bon, y a une réponse y a, ba Au cours d'une conférence de presse, ce mercredi 14 avril, la conférence épiscopale nationale du Congo est revenue sur la polémique des écoles catholiques déclarées fictives, car fonctionnant après des enquêtes avec des faux. Aux arrêtés ministériels. Son secrétaire général et porte-parole a tenu à apporter un certain nombre de précisions pour éclairer la lanterne autour de cette situation. Pour la Senco, plusieurs parmi ces écoles catholiques répertoriées, comme fonctionnant avec de faux arrêtés, sont des anciennes écoles créées depuis la Deuxième République, voire même l'époque coloniale. Mensonge. mensonge, c'est-à-dire bah, surprendre Bango Les, les gens, bah, bah, Et Jeff, il faudrait convoquer ces gens dans le parquet, parce que l'information est que à peine si bah parce que une information est, est celle-ci. Désactivation des listes de pays de plus de 600 écoles catholiques. 600 écoles catholiques, il y a un peu la Il y a un peu de temps. Parce que 600 écoles, on est à la Bah Comment on peut va raison pour que les gens ne pauvreté pas à la pauvreté Rome a été un bon côté. Alors, ce n'est pas de cette façon qu'on va aimer le pays et construire le pays 9000 écoles fictives et ce sont ces gens là qui font le tour du monde pour aller dire que faïlo a longaka. et puis il y a des gens qui ne sont pas les gens dans les Nations Unies il préciser faïlo a des gens qui ont gagné parce qu'il faut imaginer qu'il y a des gens qui tu imagines que le a n'a katumbi plateforme Moko, donc voté le a n'a n'a Lui avait imaginé comme ça, c'est quoi, qui? Que Moujito va voter, qui, C'est ainsi que tant a a a mon côté. Tant que va Bengi Chole, il qui a témoigné, alors que M. Fayou me demande trop. Parce que un qui n'est l'autre côté et qu'on ne vous trompe pas. Alors des gens comme ça, il faut les écarter vite, vite. Les mettre hors d'état de nuit. C'est très. L'eau de Je suis à Pierre, je suis à Léonie Bakambamba. Katole Pierre, je suis à Kabongou Diadia, je suis à Sambakaten. Je suis à Léonie, je suis à Loussam Alexandre, je suis à Kafingaka Moussans, Kati Katiol. Donc, Congolais, des parents et des grands-parents. Ils pas été Congolais alors que n'y a pas congolais Yo n'y a pas de congolais pas congolais donc euh, ne peut être congolais occuper les fonctions de souveraineté que tout celui qui est congolais des parents et des grands-parents c'est simple s'ils si sont avec leur loi, voilà mon mandement Naba complément au groupe Bagsanoa loi Angouyangouana ne pourra occuper des fonctions de souveraineté que celui qui est congolais des parents et des grands-parents. Beau revide, Maché Que Dieu bénisse notre équipe de pères et de mères. Que vive les sept lois. Nous proposons votre serviteur de pères et de mères, Jacques Camulacas.